Bonjour, vous êtes étudiant, enseignant-chercheur ou personnel de Paris-Sud Vos bibliothèques sont abonnées à de nombreuses ressources accessibles en ligne. Livres, articles scientifiques, bases de données, thèses, presse, etc. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment y accéder. Attention, deux accès sont possibles. Premier accès à partir de tout poste informatique fixe de l'université. Deuxième accès à partir de la Wi-Fi de Paris-Sud ou à distance, hors du campus. Premier cas, vous vous connectez d'un poste fixe de l'université, par exemple l'un des ordinateurs de votre BU. Vous devez ouvrir votre session avec vos identifiants Paris Sud. Vous pouvez maintenant consulter toutes les ressources en ligne auxquelles l'université est abonnée. Vous pouvez y accéder soit par la barre de recherche Focus, soit par la page base de données. Focus vous aide à trouver un document précis ou des ressources en lien avec votre thème de recherche. Vous pouvez accéder au texte intégral de certains documents, comme par exemple cet e-book. La page base de données vous aide à connaître les ressources disponibles dans une discipline. Elle vous permet donc de consulter les ressources offertes par une base spécifique ou les revues en ligne. Une minorité de bases de données vous demanderont de vous authentifier. Entrez à nouveau vos identifiants Paris-Sud. Deuxième cas, vous vous connectez à partir de la Wi-Fi de Paris-Sud ou à distance, hors du campus. Dans ce cas, que vous utilisiez Focus ou la page base de données, vous devrez obligatoirement vous authentifier au moment de consulter le contenu de la ressource qui vous intéresse. Vous pouvez maintenant consulter toutes les ressources en ligne via Focus ou la page base de données. Une question Contactez-nous à docelec.cd@u-psud.fr. Merci d'avoir regardé cette vidéo.